Alors que le festival de Cannes bat son plein et que les parties et les after parties qui s'y donnent sont le repère de playboy, de pute et de coke, en tout cas c'est ce que le, la pensée collective, c'est ce que l'imaginaire collectif nous laisse entendre, eh bien euh, tout cela finalement fait-il l'objet d'une supercherie, d'un montage les soirées du Festival de Cannes voient-elles déferler des cataractes de sperme de Poitiers jusqu'en Chine Comme disait Fabrice Lucchini dans le film Culte Prof en 1985. Alors t'entends pas l'immense orgasme, la cascade, la cataracte de sperme qui déferle de Poitiers jusqu'en Chine. Et cette courte vidéo, courte pour deux raisons, la première c'est parce que je suis en train de me faire à manger, quelque chose sur le feu, raison pour laquelle vous me voyez que mon tablier. Et puis la seconde, c'est parce que je suis crevé et que je me force à vous la faire pour des raisons d'agenda, ce qui fera plaisir au rageux. Elle sera très courte, car j'argumenterai très brièvement. Troisième opus, donc disais-je, d'une tétralogie, donc d'un tétravlog consacré aux sexualités collectives. Le premier étant, il y a trois ans, l'entretien avec Lou Escort Girl à Paris. Le second étant, il y a un peu plus d'un an, un an et demi, je crois, le, le rôle du banquet euh, et de l'orgie dans la culture gréco-romaine. Tous les liens que je cite hein, figurent soit en description, soit dans le coin supérieur. Droit de votre écran, et le dernier volet, le quatrième volet donc, de la tétralogie, s'intitulera « Le club libertin est une gynocratie » et il s'appuiera sur les travaux publié euh, de Philippe Combessi dans la revue Terrains et Théories, euh, « L'argent en milieu libertin de points mise en scène et occultation », c'est le titre de sa publication, et le sous-titre euh, « Jeu de séduction et mobilité sociale au féminin ». Je remercie le chaton, le chatounet, qui m'a, qui a partagé cette publication avec moi sur un des réseaux sociaux que vous connaissez. C'était peut-être Twitter, Facebook. Enfin, tous les liens, encore une fois, pour me, pour y interagir avec moi, figure ci-dessous. Bref. Ça, c'était pour situer la vidéo du jour dans la, dans sa séquence logique sur ma chaîne. Alors, les petites informations contextuelles. L'anniversaire du site a commencé, c'est du 22 mai au 2 juin 2019. Trois volets à cet anniversaire. Premièrement, les coupons. Les coupons, c'est le coupon 13 ans, 13 ans, pour 13% de remise immédiate sur toutes vos commandes sur notre consulting. Le deuxième coupon, c'est Chaton Maudit, et on rajoute encore 13%, donc on arrive à 26. Et le, le, la troisième remise cumulable, c'est Nono, notre petit robot, notre algorithme, qui augmente les remises en fonction du nombre de produits présents dans votre panier. C'est donc sur un séminaire commandé, 26%, et pour 2, 3, 4, 5, etc. Ça sera respectivement euh, plus, vous pourrez atteindre jusqu'à 50% de réduction. Profitez, ça n'est qu'à deux périodes de l'année, Noël et anniversaire. Si vous manquez la Nive, euh, vous avez 8 mois à attendre. Ben en fait, la, la réponse à la question du jour m'a été... Je l'ai entendu de la bouche de quelqu'un que je ne voulais croire il y a plus d'une dizaine d'années, je me souviens devant voir... Un... Comment s'appelait ce substitut à Nid part ailleurs là, sur Canal+, Plus. bref, j'ai entendu... Euh... Franck Dubosc, vous êtes où Je suis là Laurent ah, Attends, tu me chatouilles. Je suis là Laurent, je suis canois. je suis avec vous Dubosc, euh, à qui une journaliste zélée, pléonasme, euh, demandait ce qui se cachait derrière les coulisses du, du Festival de Cannes et ce qu'on qu faisait finalement de si croustillant, de si interdit, de... de il nous racontait un petit peu le stupre euh, des soirées canoises, et il avait répondu, euh, du boss vous en pensez ce que vous voulez, moi je m'en fous, je ne suis pas sur un de presse, mais enfin, c'est quand même un playboy, enfin euh, c'est un bel homme, c'est un playboy, c'est un acteur, c'est un producteur, c'est un multimillionnaire du, du cinéma français, il avait dit, mais on baisse pas du tout à Cannes, en fait, parce que les femmes sont toujours à la recherche de plus gros que vous, et finalement, euh, elles ne vous regardent pas. J'avais jugé complètement surprenant, complètement démesuré cette réflexion. Puis finalement, euh, c'est ce que j'ai constaté en y allant. Alors non, non je n'étais pas au Festival de Cannes 2019, enfin même pas 2018. Euh, j'ai dû y... J'ai dû dire participer. Non, j'ai pas participé. Enfin, j'ai dû me rendre à quelques invitations euh, en 2012 ou 2013, quelque chose comme ça. À l'époque où dans mes amitiés, je comptais une... Euh, comment on pourrait appeler ça euh, en termes sociologiques, on, appelle, on appellerait ça une, une courtisane, c'est-à-dire une femme qui avait ce don inné de monnayer ses, ses charmes. C'est pas ses faveurs. Hein. Les, les faveurs, c'est quand on a enlevé la culotte. Les charmes, c'est quand on l'a encore. Et en échange de ses charmes, elle avait, elle, elle était souvent invitée comme ça à des événements. Et euh, je l'avais donc accompagnée à plusieurs réceptions, enfin à plusieurs soirées officielles de l'hôtel Martinez. Et euh, ben, j'avais constaté la chose suivante, que je vais donc résumer en trois points. Euh, premièrement, que c'est l'épicentre de l'hypergamie, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, vous avez là une euh, coagulation en un endroit clos de gens, et notamment de femmes, qui ont pour objectif de contracter le maximum d'opportunités euh, du showbiz, dans un minimum de temps et donc euh, finalement, eh bien, euh, chaque minute consacrée à, à, à interagir avec euh, avec, euh, avec une personne est finalement une minute perdue qui pourrait l'être à interagir avec un plus gros ponte avec une opportunité de contrat plus plus plus matérialisable. Donc ça, c'est pour la partie hypercentre de l'hypergamie. Euh, cette hypergamie, en fait, elle est justifiée par l'investissement que que, que représente leur présence ici par tous les protagonistes. En réalité. Il faut bien comprendre que l'accès à ces lieux, pour qui ça représente un investissement assez faible ben Pour ceux qui y habitent toute l'année, qui en plus ne présentent en général aucun intérêt ni pour le cinéma, ni pour ce type d'événement. En revanche, pour ceux qui s'y rendent depuis loin, c'est-à-dire pour les étrangers, pour les parisiens, pour les professionnels du secteur, et également pour les investisseurs et pour les sociétés à la recherche d'images, et qui vont louer euh, qui un yacht, qui une villa, qui... Euh, sponsoriser ou co-sponsoriser co un événement, et eh bien en fait ce sont des investissements tout à fait conséquents qui se chiffrent en dizaines de, de milliers d'euros minimum et donc quand on a à rentabiliser des investissements importants sur une période aussi, aussi, aussi, aussi courte, où beaucoup de temps est perdu dans la logistique menant du point A au point B, du point B au point C, étant donné le, le, le côté euh, l'étroitesse, enfin exigu, l'exiguïté existe pas, ça. bon bref, dans le caractère exigu de l'urbanisme et le nombre de personnes qui doivent s'y déplacer sur un temps contraint, eh bien finalement on perd beaucoup de temps, on est finalement assez peu de temps à chaque endroit, on a beaucoup investi pour y être, et donc on va toujours être à la recherche comme ça du plus gros, du plus gros pont, du plus gros poisson, du plus gros contact, et, et dernière raison, c'est parce que comme beaucoup d'événements se déroulent en même temps, et dans ces trois... Euh, dans ces trois lieux opaques hein, qui sont euh... voilà j'avais un peu plus détaillé mais je pense que vous vous en foutez en fait donc comme comme beaucoup d'événements se déroulent en, en parallèle et eh bien c'est un défi à l'ubiquité, car en réalité quel que soit l'événement quelle que soit l'invitation que vous honorez et eh bien vous êtes toujours soumis à la tentation de savoir ce qui se passe dans l'autre tentation exacerbée par évidemment les différents téléphones mobiles et les différentes vidéos, euh, audio, euh, messages partagés en temps réel, même si c'était un petit peu moins le cas il y a 5 ans. Donc, euh, et bien donc, finalement, vous êtes dans une insatisfaction programmée, euh, chronique, euh, permanente, structurelle, de l'endroit où vous, où vous vous trouvez. Voilà. Si on ajoute à cela que, finalement, la moyenne d'âge est assez élevée, ce, qui, ce que vous constaterez sur les quelques... Que je, que je mettrai en plan de coupe et que euh, bref, vous en arriverez à la conclusion euh, qui est la mienne qui est que c'est plus le lieu du lucre que celui du stupre voilà euh, j'ai jamais, jamais rien expliqué aussi vite enfin bon, ça plaira peut-être euh, aux empressés euh, de, la, de, la, de la vidéo qu'on appelle désormais entre nous les barbares CF ma conférence du même nom euh, donc finalement ben les seuls le vrai gagnant euh, du festival de Cannes c'est un petit peu à l'instar de ce qui se passe à une trentaine de kilomètres le Grand Prix de Monaco, ce sont ceux qui ont du foncier hein, ceux, ne gagnent pas les playboys mais gagnent ceux qui ont du foncier et qui le louent, qui le sous-louent à justement euh, tous ces passagers clandestins du showbiz parce qu'avec une semaine de location de votre maison à Cannes ou de votre appartement qui donne sur le Grand Prix de Monaco eh bien vous pouvez partir tout simplement un mois loin, dans un endroit beaucoup plus, euh, beaucoup, beaucoup plus intéressant. puis si vous partez dans l'hémisphère sud, vous pouvez même partir euh, quasiment, quasiment six mois. Bref, euh, donc une petite vidéo anecdotique, mais euh, pour la conclure sur quelque chose de plus dense et de plus consistant, je vous renvoie, pour ceux qui s'intéressent au phénomène des stars des, de, et du vedettaria et du paysage média-cinématographique, je vous renvoie à cette excellente, enfin, cette humble fiche de lecture d'un excellent ouvrage d'Edgar Morin, que j'ai faite à une époque où je ne les filmais pas, elle est donc purement, purement texte, je vous, en, je vous renvoie à sa lecture sur mon blog, et pour vous appâter, je vous lis ce que j'avais résumé de lui sur sa subtile échelle de valeur « Pin-up, Starlet, The Dead Star »,« Tout est de cet acabit », selon moi, ce livre méconnu, est peut-être une des... Allez, une des cinq choses les plus pertinentes, intéressantes et belles écrites au cours de ces... de ces dernières décennies avec les barbares. Tentez donc de deviner ce que sont les trois restants. La pin-up est une belle fille qui fait métier de ses photographies. Sa beauté est rentable, efficace, du coup elle est déjà publique comme la star, mais son visage est sans identité. Chacun peut rêver qu'il le remplace par un visage aimé. Ça, c'est pour la pin-up. La starlette est à mi-chemin entre la pin-up et la star. Donc, pin-up, starlette, star. La starlette désire immensément être star et se fait photographier euh, euh, à son nom. Elle est en quête des attributs de la personnalité. Elle doit, comme la star, changer le plus possible de toilette, être présente au cocktail, réception, etc. Malheureusement, la starlette est contrainte, devant le photographe, d'adopter des poses de pin-up. Elle voudrait mimer le comportement de la star, mais doit faire le contraire, elle doit exhiber son corps. Troisièmement, à un stade supérieur, la vedette, lieu commun de tous les acteurs et actrices de premier plan. Toutes les stars sont des vedettes, mais toutes les vedettes ne sont pas des stars. Et au-dessus, il n'y a plus rien, c'est le soleil, comme dit l'autre, la star. La star étant une vedette avec une dose supplémentaire qui transforme sa personnalité en surpersonnalité. La star est la reine des abeilles. Elle se différencie en assimilant une gelée royale de surpersonnalité. Le star System, nous dit Edgar Morin et j'en finirai là. Et donc j'en finirai par là. Et donc une énorme fabrique impersonnelle de personnalité. Si cela vous intrigue et vous intéresse autant que moi. Le lien vers la fiche de lecture des stars euh, figure ci-dessous. Je vous laisse, je retourne à mes pattes et à très bientôt pour l'actualité de l'anniversaire du site. C'est évident, c'est une invasion, une prédominance de la couche-culotte. La couche-culotte c'est l'enfant, ça reste le but fondamental des êtres, se reproduire, comme n'importe quelle bactérie. Mais hypocritement il sublime, l'enfant c'est beau, c'est l'objet du désir. Alors ici on désublimise, on montre la réalité du désir, l'inévitable couche-culotte. Mais ça, les gens ne veulent pas le voir. Ils ne voient que la couche-culotte de leur progéniture. Il faut montrer la réalité dans sa masse. C'est la masse qui révèle.